Sous l'expression « Internet des objets » se cache une quantité incalculable de machines, de puces et d'appareils électroniques qui possèdent la capacité d'envoyer des données à leurs propriétaires via Internet. Gartner prédit qu'il existera plus de 26 milliards de ces appareils d'ici 2020. Pourquoi cette technologie amène des enjeux au niveau de la sécurité du Big Data? Que faut-il prévoir et comment s'y préparer? Pour bien comprendre cette nouvelle tendance et les défis qui s'y rattachent, et pour savoir comment cette technologie changera les modèles d'affaires et processus, nous vous invitons à vous joindre à nous le 9 décembre prochain au Palace de Laval. Exceptionnellement, Rogers, Bell et TELUS seront réunis pour l'événement et feront le point sur le sujet. Au programme, six conférences de 20 minutes portant sur l'idéo seront données par les plus grands experts dans le domaine. De plus, dans l'ambiance des Fêtes, vous serez invité à venir visiter les différents exposants tout en réseautant autour d'un cocktail et d'un repas. Et Vous terminerez la soirée avec un spectacle de humoriste bien connu et qui sait, vous repartirez peut-être avec un de nos nombreux prix de présence. Pour vous inscrire, visitez le site Internet du réseau ActionTI au www.actionti.com en ajoutant le code IDEO-VIDEO lors de votre inscription pour pouvoir bénéficier d'un rabais de 10 C'est un rendez-vous le 9 décembre prochain, dès 15 h au Palace de Laval. Votre entreprise sera-t-elle prête à temps pour ces grands bouleversements?